I have a rare opportunity for you. It seems there may be a tomb hidden on that forsaken place. Tombs mean treasure, and yet sadly, my usual relic hunters are superstitious idiots who refuse to disturb this so-called sacred place. You tenno, however, are more pragmatic, especially when it comes to ducats, am I right? Sans avoir worm, you can feel the filth and grit in every breath. Et euh, apparemment, il y aurait un truc avec Zephyr que j'ai jamais vu, donc ici. Il faut faire Warframe Zephyr pour voir si elle peut un peu cacher. Voilà. Alors, ma Warframe c'est très simple, elle offre plein de boosts, donc restez... restez collés si vous voulez avoir des boosts et. Ah, dès que vous en voulez, vous serez en fait. Vous vous mettez à côté et vous dites On oh, photographie les du coin en plus. Oh, ça c'est une belle vie vie tombe. Ignore these glyphs. Nothing but nonsense about their so-called god king. Inaros, is it? How quaint. The only thing heaven sent from Inaros will be the prices relics auction. Ouais, euh, j'arrive, j'arrive. Moi, je parie pour des sentiantes. Tu n'as pas besoin d'être peur. C'est là, c'est là. C'est vrai, j'ai fait la peau. Mais vous vous pas tout. Et je vais vous raconter la histoire. Tenno, qu'est-ce que c'est Comment vous faites ça Depuis longtemps, les pays de notre colonie étaient été blessés. Ils ont été en peur. Les Mets de l'Eau-Skyman vont et nous emmenerons nos enfants young and old alike cowered before them afraid to lose their most beloved that voice Teno, stop this but then he came the fear eater the sky killer he was called inaros C'est un vaisseau réel. Il contiendra des reliques précieuses. Là, là, vous ne défiliez pas un tomb, vous créez une richesse. Retrouvez à votre ship. Nous devons examiner ce vaisseau plus loin. Ça ressemble un peu à Petra, c'est sympa. À quoi Petra. Je ne connais pas. Tu sais, la... bah, c'est la merveille qui est à côté de la Statue de la Liberté à Paris. <rire> I could have never foreseen this. That vessel it contains primitive etchings that seem to be a sort of blueprint. Was a warframe entombed there? <laughs> Look at it. It's exquisite. There's an inscription. Prove you are him. Destroy the ones who oppress. Destroy who? Does this smudged glyph represent some enemy? You'll have to carry <laughs> the court in what I Operator, what in stars could this possibly mean? <laughs> three parts, three acts, three riddles for thee, to revive the one-wielding fantasy. Ancient gods so cruel, once ruled from on high, can you name their peak? Where the land meets the sky? I found this inscribed on that Orokin artifact you just crafted. You should check your inbox for more information. Did you enjoy that poem? Ordis is composing one as well. Et moi j'ai plus le message, il est effacé. T'as effacé le message, bah alors. Oui, il revient pas en plus. Je suis en train de me dire merde, il est où. Oui. Ancien, cru... ancien 3 dieu, ancien si cruel, enchaîné par 3. les cieux d'Olympus. Ah, bah il faut aller sur toi, t'as la Olympus la qui apparaît, apparaît clairement. Oui. Ah Et bah ben, on va. Aller dans le dans le poème. Non oui. Ah oh, bah le bol. <rire> Sur Terre, Olympus? Ah non! Non, c'est sur Mars! Ah! alors bah, allons sur Mars! Je vais couper une ah Oui, je me fais. Il vaut de mieux parce que mon arme est niveau 0 donc. Euh... Bah, est-ce que tu tires plus vite et que tu recharges plus vite? Euh, je combat au corps à corps! <rire> <rire> <Il> <'y rire> imprint, It's old. I see euh, donc, euh, dans son souhait d'immortalité de ne jamais pouvoir être, de toujours rester en un seul morceau, il euh, un des souhaits qu'il a fait et aussi de ne jamais être restreint dans ses mouvements. Il ne peut pas se faire enfermer, il ne peut, peut pas se faire enterrer ou quoi que ce soit. Mais la prophétie de mort elle est assez intéressante euh que je te Tu finis pas Pourquoi tes pas, phrases, je suis tout seul yeah. Ah non, non, en juste. j'ai dit que j'avais été déco. Non. Yeah. Bah moi, j'aimerais juste pas utiliser la clé qui fait moins de dégâts parce que sur beaucoup de méwa, bah je la <rire> Voilà, du coup moi je peux... C'est euh, enfin. parce que t'en fais pas de base, c'est ça C'est euh, bah, le oui. running gag. Euh. Par contre, faudrait éviter de, pas trop se disper... de trop se disperser, et en fait pour une simple raison, c'est que t'as des endroits qui sont quand même assez perchés, parce que euh, c'est plutôt accidenté. Quand t'as des... <rire> des, des, des morceaux de navigation éléphantistes qui sont disponibles, euh, ils restent pas si longtemps que ça par terre. Oh oui, a un trou. Non, non, attends, pas par ici. Il faut euh... Attends, non j'ai rien trouvé d'intéressant. Alors.. Ah non non, je vous ai déjà perdu là. Oh c'est peu. Il y en a un autre là-bas. Ah Il a lâché un truc. Ouh oui Meurs, meurs, meurs, meurs, meurs Oui Les modes pour cavate. Voilà. Dommage T'avais rien fait ce laser Ah, ça c'est une salle de challenge, je dirais. Non. Euh, ouais, non, rien à voir aussi avec... Euh... Non, non, rien à voir avec la clé. Euh... Alors moi je suis trop lent pour les faire. Allez, oh, c'est parti. Et là, vous allez voir le toboggan pour la sortie, il est plus simple. Hein. <rire> <rire> Non, non, non! Ça fait ça, pèse, ça, pèse, ça, pèse, ça, pèse, ça, ça, ça, ça! Hop! Oh! Oh! Ouais, un ennemi qui encaisse de toute façon, il faut pas le taper trop fort. C'est la clé avec les oreilles de Mickey. Qui c'est qui l'a prise? C'est la mienne. C'est quoi alors? pristine, broken vault. Curious. The artifact you are carrying appears to be oh. affecting your warframe. Alors, alors est-ce que ça vous? Oh. oh! Oh, je l'ai pas celui-là. Deep within this millennia old orichin-turned-infested ship lurks a creature created to fight in the old war. Oh! Make quelle originalité! Located... Ça a Il y a boss. pas de boss. Alors, non, ça resors... non, ça ressemble pas à une arène de boss. Les arènes de boss, c'est des grandes salles. Ah, Bah si en fait. Il oh, est aussi que je peux imaginer. Il est bien élevé, il referme les trous dans le sol. Ah Ah, oh, mais non, je suis paralysé Bah, <rire> tant mieux pas, pardon. <rire> Non, mais c'est bien Wow mais, bah, il encaisse, ah, est bon. hein Oui, ouais, bah, tu vois, pour ah, je crois qu'on en a buté un. Hein. Ça, ça, fait une belle forme. Voilà. Une photo de famille. Mmh. Ils aiment pas du tout le coursif en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là dès le début. Alors, deuxième, c'est fait. <rire> Au revoir. Ah tu vois quand j'arrive à bien viser <rire> Quand j'arrive à bien viser ça se passe beaucoup mieux <rire> <rire> Alors, alors qu'est-ce qu'on a gagné Système Necros, 7 coordonnées le fantis Le Stalker a pas Tiens, aimé euh... que je bute un gros... Euh... <rire> Il aime rien Stoker poisson Il, Il aime jamais rien J'ai surveillé j'ai l'impression que mes poissons sont en train de jouer avec le le jet d'eau ça fait des trucs bizarres. Il s'amuse à se mettre devant le jet d'eau et oui. Non non mais des fois il tombe le... le thermomètre et le thermomètre et moi, il se met mais... juste en dessous du jet d'eau et ça place. fait des bruits, ça fait Aïe euh... Ah j'ai passé l'énergie Bon bah il a ce mon Helios a été plus rapide que moi. Voilà, tu peux faire la jonction. Youpi Ok. Là, elle apparaît. Ok. Et euh, du coup, tu dis qu'elle se, elle se remplit le symbole devient bleu. Mais t'as des nouveaux, t'as pas que Mercure, des fois t'as d'autres trucs. blocs euh... ouais, d'autres photos. Archaic Weapons. J'adore sa pose. C'est pas par là. en fait c'est ici C'est quand t'es dans la pièce, t'as un... Ah, tu me dis où quand t'es ici ou t'es ah, attends je suis dans le la console truc. extérieure Je fais le truc non, Moi après, dans, je suis devant montre. la console extérieure Et après là t'as l'ascenseur, non ah. Là t'as l'ascenseur <rire> pour remonter Attends <rire> Je rappelle donc les règles, il y a des ennemis, si tu tues un ennemi, il y a une petite pastille verte qui tombe par terre. Tu ramasses des pastilles vertes que tu dois amener à la base ennemie. Si tu meurs, euh, tu meurs tout de suite et tu laisses une pastille verte plus toutes les pastilles vertes que tu avais sur toi tomber par terre. A euh, chaque fois que tu vas mettre des points dans la base ennemie, tu rajoutes du temps au chrono, parce que c'est chronométré. À la fin du temps, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ou si tu arrives à atteindre le palier, le score palier, ben de ce cas-là, le... la partie s'arrête et tu gagnes le, tu gagnes la mise. Ok. Voilà. J'ai rien, rien compris, mais son... c'est pas grave. Ah, par contre, c'est bien tous les modes qui drop. Ouais, mais c'est toujours les mêmes. Bon, pour l'instant je les ai pas donc euh... Oui c'est pour ça parce que tu es droits ici. Ah comment ils gagne des points les adversaires ah, Pareil ils tuent des gens et oui, ils vont à la base de chez nous. Oui, voilà, donc euh, c'est pour ça faut pas mourir. Non enfin, si tu meurs, euh, vite vite que t'as un collègue qui a as, as ramasser ce que t'as laissé tomber par terre ou qui y tuer le l'ennemi qui C'était bien ils sont plutôt concentrés, d'habitude ils se baladent un peu partout et c'est chiant. On a pas on ma, ma, après. <tousse> Honnêtement le timer, c'est important quand tu. quand t'as des gens qui stockent trop de points. Parce que t'en as comme ça, et ils stockent, <tousse> ils stockent, ils stockent, ils ont 15 points sur eux, donc ça c'est dangereux. Mais en plus euh, Des fois ça peut arriver que les mecs passent fassent pas gaffe et euh, On leur appelle d'aller banquer un peu. <tousse> pour l'instant on n'est pas tombé sur un, un, sur un grippin donc je suis plutôt satisfait quoi deux trucs qui sont chiants, les grippins et les drones. Les drones parce qu'ils volent et ils bouchent tout le temps. Et les grippins parce que j'ai trop mal. En fait c'est le gars qui pose des pièges. Et il pose des cubes qui attire en euh, bêtant lui. Ah et si, il y a un qui est très drôle, il se déguise en Warframe en Warframe euh, Aldi. Ah du coup, euh, ça ouais. c'est que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas nos... Bien. Ouais. Alors regarde c'est fini y a plus qu'à mettre 5 points et c'est plié Ça vous joue en public hein, y a toujours plein de y a toujours énormément de monde sur l'index euh, argent. Oh j'ai pas encore essayé. Et voilà. En 75 000 balles de plus. Ouais, ça va est pour plein, plein de modes dorés. Oui. Eh hey Mathieu, 1.18 kills, ça t'a. Tu <rire> te les effets fait voler à chaque fois. Bah oui mais je les ramasse pas